Oh, Salut à tous, c'est Oulia Fontenoy. j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à l'Urban Soccer de Grenoble. C'était la Coupe du Monde. La France a perdu, on n'en reparlera pas. C'est une vidéo tir au but. Je suis accompagné de Matteo Siri, qui est champion du monde de foot freestyle. Une spécialité, justement, c'est le... le lower. Quand le pied passe autour du ballon, donc c'est faire des tours du monde avec le ballon. Yes, ça claque. Je vais essayer à la fin de la vidéo de marquer un but en backflip. Ça te semble possible ou pas Non. On verra. Perso, j'ai jamais vu ça sur Internet. C'est peut-être une première mondiale, donc restez bien. Donc c'est parti, bah on est là, tu vois. Le slalom, il est là. Ouais, ouais, facile. On a le droit de tirer. Yes, ah ah, Petit dribble. Hop hop hop Vas-y Kiki Est-ce que ça marche Ah ouais, là, ça marche comme ça Il y a un truc il y a un truc, Non, un truc énorme, ça glisse Ah Hop Hop C'est le but C'est énorme, la, la balle elle roule comme ça sous mes, sous mes roues. Bon, on est chaud, ça c'est l'échauffement, ça de base. Ouais. Je pense qu'on peut faire mieux. Après cette séance de slalom, on va essayer de faire un maximum de jongles. Moi je serai sur la roue arrière et Mathéo va me faire un maximum de passes. Si on arrive à faire 10, 10. échange, ouais, genre fait. 1, 2, 3, c'est déjà pas mal. Allez, objectif 10, c'est parti. 1, 2, 3. <rire> Est-ce que j'ai le droit au pied ou à la tête En vrai ça compte, c'est un échange. C'est le début 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 7 En 3 essais on est déjà à 7. Je pense qu'on va y arriver. Franchement les 10 on va y arriver. 4, 3, 4, je fais des jambes 2, oh non Si on bat les 10 là on a le record absolu du tube. 1, 2, 3, 4, vite. Oh. 9 10, ils sont pas le On va le battre Allez. Les 12, 11. 12, ah. On va faire mieux encore, je suis sûr. Ouais. 2. 3. 4, 5. 15. 16. Oh pardon. Si on compte que tu as mis comme ça, 17. Allez, on va jusqu'au 20, c'est le nouveau défi. 20 jongles, on double le record de YouTube. Ouh 16. 8 oui. 3, oh, c'est beau ça, la tête. Oh, oh là, la main on a le tête Oh non On va y arriver les gars, j'ai les bras en feu là Allez. On va y arriver Allez 8, allez, allez 2, Yes Allez, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Oui oh, <rire> bon, mais, <rire> as que, quoi YouTube 34 jongles. Ça c'est ultra ultra validé. Je pense que franchement marquez déjà dans les commentaires. Si vous êtes chaud, moi je contacte le Guinness et on se fait un Guinness World Record. Je pense franchement que ça existe pas vélo jongle vélo euh, foot. Nouveau challenge, on part sur le tir au but maintenant. On va essayer de créer les tirs au but, les plus originaux possibles. Moi je suis avec le vélo, toi tu me fais une passe par exemple. Un basique qu'on peut faire, qui passe vers le trait blanc et moi je vais essayer de faire un décalage comme ça, paf, de la roue arrière et de taper. Ça c'est l'Argentine qui joue là. Maintenant je passe à la France. Kiki Oh C'est encore l'Argentine qui joue là. Bon, une fois à droite, une fois à gauche. Normalement c'est au milieu là. Voilà Yes Ça c'était facile Maintenant reprise de... Comment ça s'appelle Reprise de volée Reprise de volée En l'air et moi j'arrive et paf je la tape que je passe. Paf. Oh. oh le poteau Non oui la feinte à ras les pieds Que Si ça tape bien mon cadre Il y a moyen que ça part comme une baramine. Yes Celui-là, ah il était bouillé, il a fait mal celui-là yes. oui. Celui-là, il est validé, là. Ça a bien tapé. Bah. Droit dans le filet Maintenant, on essaye le même, sauf que j'arrive en 180 ou 3.6 et ça doit taper. Ouais, le très blanc, là, c'est pas mal. Et bah. Ok ah. est toi, Chau, la ah. Oh celui-là Il y a un début, il y a un début. C'est pas vraiment ce qu'on voulait mais le but y est. Je pensais que c'était plus simple. On galère mais ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire les gars. Il y avait un truc avec la roue avant cette fois-ci. <rire> bah, oh oui il a reprise de volet. Il y a un début. À mon avis c'est les prémices du backflip qu'on va essayer tout à l'heure ça. Ça va partir tout là-haut. On fait le 3-6 et après on passe au backflip là. C'est là c'était une catapulte wow. oh oui, yes <rire> Voilà c'est fait Reprise de volet 3-6 Ça, ça c'est dans le carnet C'est Bon Bon, bah on passe au tricks Le plus dur à mon avis On va mettre notre vie genre on peut appeler ça un trix shot Parce que ça va être trop dur Le tremplin backflip il est là Je vais le mettre là Là il y a prise de risque énorme Il okay, faut pas que ça touche la roue avant sinon ça peut me faire tomber L'arrière ça peut me bloquer En plus ce qu'on voit pas C'est qu'ici c'est une espèce de moquette qui est super épaisse Et pour moi pédaler ça me ralentit mais de ouf Ou même le tremplin, tu vois il est pas très stable En tout cas j'ai jamais vu ça sur internet Si ça passe bombardez les likes, abonnez-vous Et je sais pas quoi dire de plus quoi Après un record du monde si je fais ça franchement la vidéo elle est dingue Hop bah voilà Hey Watson Quelqu'un a joué Une fois à blanc, comme ça il peut voir un peu le mouvement. En vrai la moquette, j'étais pas prêt, ça m'a ralenti de fou. Enfin, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Déjà juste un backflip simple, surtout moquette c'est pas simple. Je reviens, je fais un test déjà, juste, je fais pas le backflip, c'est juste de sauter. Et je prends le speed là, pour vrai, que je vais avoir pour le backflip. Je fais un test de vitesse. Je pense que ça peut le faire. Allez c'est le moment. Moi je tire tout de toute façon, je ferme les yeux et tu me diras s'il est passé ou pas. J'aimerais tellement que ça passe. Je tape avec la tête le ballon. Attends, oh, ça va être chaud là. je même <rire> pas, pas vu <rire> <rire> Putain, y'a un truc. Oh, y'a un truc. Allez, ça passe <rire> <rire> Tu veux même pas si c'est moi qui l'ai touché ou c'est toi qui l'as oui, lancé toi, Ah toi. ouais, c'est moi qui l'ai avec le pied. Allez, on est proche là. Oh, un <rire> dos Paf, une épaule. Ça va passer, ça va passer. On veut que ce soit le vélo, mais l'épaule déjà, ça commence à rentrer là. Ça doit jouer à quelques centimètres là, commence à se régler là. Oh, on y est presque, on y est presque, à le faire. Allez, ça va être énorme. truc là. Oh. Ouais, ouais. Voilà oh, frayeur. Ouh. Ça commence à devenir chaud là. Les 15 backflips Faut rester lucide là. Oh, tête là oh. ouais. Backflip, tête, but, ça c'est beau. T'es en pleine rotation, genre la tête en bas, j'ai senti un truc qui a fait. Paf. J'ai vu mon casque qui était comme ça à la fin de la recette C'est encore mieux <rire> J'ai presque envie de le valider Je vais quand même essayer de le taper avec la roue arrière mais si j'y arrive pas, celui là il sera validé ouais. bon, On a trouvé le truc avec la tête Par contre il était chaud celui là On a fait perdre les pédales Ça tourne oui. yes Voilà le but, c'était pas puissant, mais c'était un petit précis comme on l'a voulu Yes voilà, on venge peut-être l'équipe de France. Aujourd'hui, si, euh, si Didier, tu nous vois, on est dispo pour la Coupe du Monde. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était énorme. On bat peut-être un record du monde. Bombardez les likes. Allez suivre Mathéo sur ses réseaux sociaux. Je mets tout dans la description. Go. Ciao les gars.